Alors comme vous pouvez le constater, le soleil brille encore aujourd'hui. On a beaucoup de chance. Vous avez ici la lunette Bresser 70 mm avec le filtre Bader Astrosolar. Donc c'est une feuille Astrosolar à l'ouverture. Hein, comme vous pouvez le constater, vous connaissez bien ce filtre. Je pense que ben, si vous n'avez pas vu la, la vidéo de sa construction, vous pouvez toujours aller jeter un petit coup d'œil hein, c'est assez facile à faire euh, on a ici euh, l'oculaire euh, Celestron xllx 25 mm avec ici euh, le renvoi coudé le renvoi coudé la barreau shorty euh, Orion x2 monté avant le euh, renvoi coudé ce qui me permet de euh, profiter ici de euh, de, de, de la longe hein, de la et donc de passer à une, une barre au x3 à peu près hein, grosso modo vous avez ici le focusseur électrique euh, pour la mise au point de euh, l'image c'est un dispositif euh, très sympa qui permet euh, voilà de, de ne pas euh, faire trembler le télescope lors de la mise au point et vous avez ici, bien entendu, là, ici, le viseur solaire. Et si on le voit bien. Voilà. Euh, J'ai utilisé euh, pour observer le soleil euh, différents types de filtres. Le filtre jaune numéro 21, le filtre vert numéro 56. Et euh, du coup, ben, ça m'a permis de, de révéler, un, euh, la tâche un peu plus... Euh, avec un peu plus de contraste. Et puis deux, euh, les facules, euh, les, les plages faculaires, qui sont ces plages brillantes qui, qui sont tout autour des taches. Euh, donc, euh, avec le, le filtre jaune, elles sont très très très visibles. Avec le filtre vert, euh, elles sont aussi euh, assez, euh, assez révélatrices. Hein. Les deux filtres me permettent de voir deux, des, des choses complètement différentes au niveau des facules il y a des zones qui sont plus ou moins marquées avec le filtre jaune et le filtre vert, donc j'utilise les deux euh, désormais. Euh, alors, qu'est-ce qu'une tâche solaire Parce qu'on m'a posé la question, une tâche solaire, qu'est-ce que c'est ben, Une tâche solaire, c'est euh, ni plus ni moins qu'une perturbation euh, électromagnétique euh, qui se manifeste à la surface du soleil euh, par euh, un assombrissement euh, eh bien, de, de la photosphère, donc la photosphère solaire, qui c'est est un peu la surface visible du Soleil, un peu comme la surface visible d'une planète. Alors ces perturbations électromagnétiques sur la photosphère vont modifier les mouvements de convection donc, du Soleil. Vous savez qu'il y, y, y a une couche qui s'appelle la couche de convection, ça fait plein de petits grains, euh, petites granulations, on voit la, la convection. Donc la convection, euh, ça permet de, de brasser en fait toute cette matière, euh, et donc euh, les perturbations électromagnétiques vont perturber ce brassage, cette, cette couche de convection, et euh, vont ralentir, vont, vont euh, faire en sorte que ça ne, ça ne se brasse plus aussi bien, euh, et donc la température va chuter. La température va chuter au niveau de, euh, du, du champ magnétique. Euh, et donc, euh, par contraste, hein, et c'est simplement une illusion d'optique, ce n'est hein, pas euh, la couleur du Soleil. Hein, euh, la couleur du Soleil, euh, d'une tache sombre, une tache noire, c'est euh, 100 fois plus lumineux que la pleine lune. Hein, c'est très, très, très lumineux. Euh, simplement, euh, le reste de la photosphère, et elle, est à 5500 degrés Celsius euh, et euh, on va perdre euh, par ces, ces tâches électromagnétiques, euh, on va perdre à peu près 1000 degrés Celsius. Donc vous imaginez 1000 degrés Celsius, c'est énorme. Donc, par contraste, notre euh, notre œil va euh, euh, interpréter cette différence de température par une différence de couleur. Donc euh, une tâche, c'est euh, constitué d'un noyau, un noyau bien sombre, bien noir, et tout autour, généralement, on a une pénombre. Alors, je vais vous parler d'un monsieur qui s'appelle euh, Patrick Silver euh, Macintosh. Bon, il est décédé en 2016, mais c'est un astronome euh, très intéressant parce que c'est un spécialiste du soleil et il a proposé une nouvelle euh, façon de classifier et euh, de, de désigner les tâches solaires. Alors aujourd'hui, euh, vous pouvez voir là, le soleil brille excessivement, euh, on a des groupes de tâches qui commencent à réapparaître puisqu'on va sortir tranquillement d'un minima solaire. Donc là on va aller vers un maxima, donc euh, les années à venir vont nous offrir de nombreuses tâches à observer, toujours avec un filtre à l'ouverture de votre instrument pour ne pas vous brûler la rétine, hein? ça c'est très important. Alors Patrick Silver McIntosh en 1980 va proposer une nouvelle classification qu'on va euh, également appeler la nouvelle classification de Zurich ou classification de Zurich modifiée. Elle va remplacer celle de Brunner qui, a, finalement, qui, a, qui est finalement assez euh, peu euh, utilisée aujourd'hui hein, parce qu'elle ne propose que neuf types de classification de, de, de tâches. Enfin, C'est assez peu et la nouvelle classification proposée par Macintosh va proposer 60 combinaisons possibles pour déterminer, décrire une tâche. C'est quand même un peu plus précis. Alors, euh, il va euh, se baser sur les travaux de Bonheur, bien sûr. Il ne va pas partir de, de zéro. Ça ne sert à rien de tout recommencer quand on a déjà une base. Mais il va faire apparaître euh, des caractéristiques telles que l'intensité, la complexité, la stabilité des tâches au niveau euh, polarité magnétique, etc., etc. Donc, pour désigner une tâche, désormais... Il suffit simplement de l'observer, bien sûr, hein, avec euh, un filtre à l'ouverture, avec un bon oculaire, euh, des filtres, (filtre jaune, filtre vert) Et puis, euh, d'observer de, de, ces tâches et d'observer, un, le type de tâche, deux, le type de pénombre et trois, euh, la distribution hein, de ces tâches sur le disque solaire. Alors, on va commencer par la, euh, le type de tâche, tout simplement. Euh, il existe différents types de tâches qu'on peut voir et observer sur le soleil elles vont être désignées par des lettres A, B, C, D, E, F puis on va rajouter une dernière lettre, H parce qu'il y a un petit, une petite exception qu'on qu verra tout à l'heure alors A, la lettre A va désigner un type de tâche très simple, c'est une tâche unipolaire, c'est à dire qu'il n'y a soit qu'un pôle plus ou soit un pôle moins c'est unipolaire, voilà. il n'y a qu'un seul pôle c'est une tâche simple et sans pénombre, généralement c'est une un petit grain, un petit grain de beauté, un petit grain noir, voilà. C'est Généralement, c'est aussi une tâche qui est plutôt petite. Hein, ce n'est pas un, un truc très grand. Ensuite, nous avons les tâches de type B. Alors les tâches de type B, ben, c'est en fait un groupe constitué de plein de tâches de type A. Hein, donc c'est un groupe de tâches sans pénombre, hein, des petits grains également. Ce sera ce qu'on appelle un groupe bipolaire. Hein, donc c'est un groupe bipolaire de tâches sans pénombre. Généralement aussi un petit groupe pas très, très, très grand. Donc ensuite viendra l'étage de type C. Alors l'étage de type C, c'est un groupe B amélioré. Donc à chaque fois, on va, on va faire comme ça. Euh, donc c'est un groupe de tâches généralement sans pénombre, mais il y en a au moins une qui aura une pénombre. Alors une pénombre, c'est ce qui entoure une tâche. Hein, c'est une une zone un peu plus claire. Euh, autour d'une tâche noire donc un groupe de tâches dont une des principales présente une pénombre. Voilà. Ensuite euh, les tâches de, de type euh, D, alors les groupes de type D sont des groupes de tâches dont au moins deux principales présentent une pénombre déjà hein, donc il euh, n'y a pas qu'une seule tâche avec pénombre et ce groupe, lui, va être assez réduit au niveau taille. Hein. Il ne va pas excéder les 10 degrés héliocentriques, c'est-à-dire 120 000 km. De... Ensuite, on aura le groupe de tâches de type E. Alors, ce sont... Alors là, on est sur un groupe étendu. Hein. C'est-à-dire qu'il va faire plus de 10 degrés euh, héliocentriques, mais moins de 15 degrés héliocentriques. D'accord c'est-à-dire qu'il va euh, être compris entre 120 000 et 180 000 km, euh, de, de. Les tâches principales sont généralement toutes entourées de pénombre. Hein, et euh, il y aura plein de petites tâches euh, entre les grandes. Hein, des petits grains qui vont se, se, se placer un peu partout. Voilà. Ces petites tâches peuvent avoir des pénombres ou pas. Ouais, peu importe. Donc, groupe de type Maintenant on aura les groupes de type F, eh ben, du coup c'est un groupe de type E mais amélioré, c'est-à-dire que c'est exactement la même chose, sauf qu'il est très vaste, il est supérieur à 15 degrés euh, héliocentrique, c'est-à-dire un groupe de tâches qui va s'étendre sur plus de 180 000 km. Donc je vous rappelle, c'est toujours des tâches, des grosses tâches principales entourées de pénombre, plein de petites tâches qui se trouvent entre les grandes et donc sur une, euh, une grandeur de plus de 15 degré héliocentrique alors degré héliocentrique parce qu'on va euh, prendre en compte la sphéricité du soleil, et donc plus on va se rapprocher du limbe, plus la tâche va paraître petite, hein, d'accord alors que si elle était au centre du soleil, elle va paraître plus grande quand elle va se déplacer vers le centre elle va sembler se rétrécir donc c'est ce qu'on appelle la courbure héliocentrique et donc quand on parle de degré héliocentrique, on, on tient compte de la surface du soleil et c'est comme si on dépliait la tâche pour la rendre euh, pour lui pour la mettre à plat d'accord donc quand on dit 15 degrés héliocentrique voilà ça veut dire ça alors en plus on a la tâche de type h c'est l'équivalent de la tâche de type a donc souvenez-vous tâche simple sans pénombre unipolaire donc la tâche de type h c'est une tâche également unipolaire mais elle est très grande, elle est énorme, elle, est à, elle a plus de 2,5 degrés héliocentriques, c'est-à-dire plus de 30 000 km rien que la tâche. Euh, lorsque le soleil est bas sur l'horizon, euh, bien caché derrière les nappes de, euh, de, de l'atmosphère, hein, quand le soleil est rougeois, on peut voir ces tâches à l'œil nu. Les tâches de type H, on les voit à l'œil nu. Voilà. Maintenant qu'on a vu euh, le type de tâche, on va s'intéresser au type de pénombre. Alors, pareil, on va utiliser des lettres. C'est un peu plus simple. La première lettre, c'est la lettre X. X, ça veut dire qu'il n'y a pas de pénombre. Voilà, Nos pénombres. Ensuite, on a la lettre R. Euh, R qui veut dire donc pénombre rudimentaire. R pour rudimentaire. C'est-à-dire que c'est une pénombre euh, qui est partielle, hein, qui entoure partiellement les plus grandes tâches, Vont être entourées de pénombre incomplète, irrégulière, granuleuse, étroite, pas très sombres, hein, va être pâle, la pénombre va être très pâle par rapport à une pénombre classique. Voilà, pénombre rudimentaire, donc R. Ensuite, on a euh, la tâche de type S. C'est une petite pénombre symétrique, S pour symétrique. Petite pénombre symétrique, c'est-à-dire qu'elle va être... Euh, à peu près, euh, va, elle va avoir le, le même, euh, la même largeur tout autour de la tâche, hein, elle va être symétrique. Donc généralement elle a une structure filamenteuse, hein, quand on passe à des forts grossissements, on peut voir cette structure filamenteuse de la pénombre. Euh, généralement les tâches de type S sont elliptiques ou sphériques euh, et peuvent allez, posséder quelques irrégularités possibles. Euh, ensuite, on a les types A. Donc A pour asymétrique. Donc les pénombres asymétriques, euh, elles sont parfois complexes euh, dans leur forme. Hein, donc elles sont asymétriques, elles, sont, elles, sont pas, euh, elles ne suivent pas le, le pourtour de la tâche. Elles sont, voilà, elles ont parfois des... Elles sont vraiment des, des formes assez bizarres. Hein. Elles possèdent également une structure euh, filamenteuse, bien sûr. Euh, elles contiennent au moins plusieurs noyaux. Dans ces pénombres asymétriques, il y a plusieurs noyaux, au moins deux, un minimum, deux noyaux qui vont évoluer à l'intérieur de façon régulière. Donc tous les jours, ça va changer. Voilà. Ensuite, on a les pénombres de type H. Alors H, c'est une S améliorée, donc une symétrique, mais grande. C'est des grandes pénombres symétriques. Et les types K, ce sont des grandes pénombres asymétriques. Voilà, donc c'est une A améliorée, la K. C'est-à-dire quand on dit grande pénombre, c'est-à-dire qu'elle est supérieure à 2,5 degrés héliocentriques. Euh... Voilà, ok. Alors ensuite, on arrive euh... à la distribution, hein, la distribution de ces tâches sur le disque solaire. Euh, là, pareil, hein, donc la distribution, c'est la façon dont elles sont organisées sur le disque solaire donc on a la lettre x pour qu'il y a pas c'est pas défini voilà distribution non définie généralement une tâche de type A euh, une petite tâche donc quand il y a juste une tâche on peut pas dire comment elle est définie euh, comment elle est distribuée il y a juste une tâche enfin, donc x ensuite on a les distributions ouvertes symbolisées par la lettre O ouverte et bien tout simplement que euh, entre la tâche leader et la tâche follower, j'en reparlerai à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'au bout. Entre la tâche leader et la tâche follower, vous avez entre les deux pas de tâches du tout. Ou très peu, mais vraiment très fines, qui vont disparaître très vite. Le groupe apparaît clairement divisé en deux noyaux, deux parties distinctes, donc distribution ouverte. Ensuite, on a une distribution de type C, c'est-à-dire compacte, c'est-à-dire qu'entre le leader et le follower, hein, euh, vous allez avoir la présence de très grosses tâches, hein, un peu partout, euh, dont au moins une présente une pénombre très marquée. Plein de grosses tâches avec des pénombres. Alors Parfois, ces grosses tâches sont tellement rapprochées les unes des autres que vous a, on a l'impression que euh, la pénombre, de tout ce groupe ne forme qu'une seule pénombre voilà donc c'est un groupe compact de type C et puis à la fin vous avez en plus donc une dernière dénomination pour la distribution c'est le, le type I pour intermédiaire voilà donc entre ouvert et compact vous avez une distribution intermédiaire voilà c'est très simple hein. ce sont des tâches euh, donc entre le leader et le follower vous allez avoir entre les deux des groupes de tâches, hein, des petites tâches ou des grosses tâches euh, dont les pénombres ne sont pas forcément très marquées euh, très matures hein, elles ne sont pas vraiment formées voilà, il y a des petites tâches avec des, des pénombres euh, un peu claires ou pas, pas de pénombre de, du tout, voilà, donc c'est un type de distribution intermédiaire ok, voilà euh, je vous ai dit que je vous parlerai euh, des followers et des leaders et oui parce que en fait quand vous allez avoir un groupe de tâches qui va apparaître, vous allez avoir une tâche la plus à l'ouest, c'est la, la tâche de tête, donc c'est le leader, puis vous allez avoir une tâche à l'est, à l'extrême est, euh, la tâche euh, suiveur ou follower. Donc deux tâches, une qui avance vers l'ouest et une qui suit derrière. Et entre les deux, bien sûr, il peut y avoir plein d'autres tâches. Hein. Euh, la tâche la plus à l'ouest, donc c'est le leader, celle à l'est, c'est le follower. Ok C'est facile à comprendre, et puis elles se suivent. Alors d'ordinaire, le leader hein, <coughs> va s'approcher de l'équateur euh, entre 3 degrés héliocentriques à 11 degrés héliocentriques. Et euh, parfois, quand le, la polarité est inversée, donc que ce soit le positif au niveau du leader et le négatif au niveau du follower, quand c'est inversé eh ben ça fait ça c'est à dire que le, le follower il va c'est lui qui va se rapprocher le plus de l'équateur ok sinon c'est comme ça bon voilà donc leader follower faut savoir que voilà c'est si vous entendez ce terme euh, la tâche leader ou la tâche follower voilà de quoi on parle hein, tout simplement <coughs> Alors dans les prochaines vidéos, hein, je vais continuer ce cycle solaire, au moins, au moins une vidéo supplémentaire. Euh, nous verrons euh, les autres structures observables du soleil, euh, comme par exemple les ponts lumineux et les plages faculaires. Hein? Souvent, vous allez voir dans mes dessins, je dessine les plages faculaires. Et parfois, il y a des ponts lumineux. Alors, ponts lumineux et plages faculaires sont des petites structures très sympathiques à observer. Il y a également une classification à connaître. Voilà, tout simplement. On se retrouve bientôt et je vous laisse avec le time-lapse de la tâche solaire 2781. Allez, ciao, bye.